Thank you. Nous sommes au cœur de Paris. On se promène aux champs Élysées, on sent vraiment cette ambiance incroyable. Mais attendez, ces chambres-là se sont visiblement embroussaillées. Et en plus, ce Paris n'est pas français en fait, mais celui de la Russie. Le Paris russe se situe dans le sud de l'Oral, dans la région de Tchelabinsk. Bien que ce village de Paris soit inférieur à la ville de Paris français pour ses sites touristiques, le plus important de ces sites est quand même présent dans le Paris russe. En 2005, dans ce village a été construite la tour cellulaire en forme de la tour Eiffel. Elle mesure 50 mètres et couvre le village et les alentours avec un signal cellulaire. Voilà. De nombreux touristes <rire> viennent voir cette tour et prendre des photos devant elle. Notre équipe de tournage a donc rencontré un groupe de touristes très joyeux qui a plaisanté comme ça. Nous sommes arrivés à Paris sans passeport ni visa, notre rêve s'est enfin réalisé. Alors, c'est pour ça que leurs poses pour les photos étaient les mêmes que celles qu'on peut voir dans le vrai paris. Moi-même, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques photos avec cette attraction locale. Sinon, ce village mène une vie ordinaire. Nous avons réussi à capturer comment les habitants faisaient paître les vaches au pied de la tour Eiffel. Et c'est une image tout à fait normale La maison de la culture du village de Paris, évidemment, n'est pas le Louvre, mais ce village garde sa propre histoire. Dans le village de Paris vit le petit peuple de Russie, les Nagayba. Il y a plus de deux siècles, leurs ancêtres avaient écrasé les troupes de Napoléon. Donc c'est en l'honneur de la victoire dans cette guerre que ce village a été nommé. Le nombre de Nagaibak est seulement d'environ 8000 personnes. Autrefois, ils peuplaient le territoire de la Bashkir moderne. Mais on était été réinstallés dans la région de Tchelabinsk pour leur fidélité au trône russe. Ce qui est intéressant, autour de cette campagne, on peut également trouver les autres villages portant les noms des villes européennes, tels que Berlin, Cassel, Ferchampenoise. Cette localité on appelle fièrement l'Europe de l'Oral. Maintenant, on parle beaucoup de ces villages. On y installe des panneaux. On a construit d'ailleurs la tour cellulaire en forme de tour Eiffel. Bien sûr, nous en parlons et devons continuer. Il faut savoir plaisanter, ne pas se souvenir d'action militaire. Dire oui, nous avons notre petit Paris. Nous sommes un peu parisiens. On quitte ce petit Paris et on se dirige vers la région voisine, ou plutôt vers la République du Bashkortostan. kortostan Et bien qu'elle s'appelle la République, elle fait partie de la Russie. En fait, la Fédération de Russie comprend plusieurs républiques. Mais qu'est-ce que cela signifie Les républiques adoptent leur propre constitution et ont le droit d'établir leur propre langue nationale, en également des capitales. Par exemple, dans la République de bach ostin la capitale est la ville d'Ufa, l'un des plus grands centres industriels, culturels, sportifs et scientifiques de Russie. D'ailleurs, on a choisi cette région de Russie pour montrer comment elle peut être liée à la France historiquement et culturellement. C'est là que nous allons pour continuer notre film De République et en même temps par ce film on commence fièrement l'année de la coopération décentralisée franco-russe. Nourislam Kalmantaev, candidat aux sciences historiques, spécialiste de l'histoire du peuple bashkir. Nourislam travaille également sur le problème des relations nationales et éthiques, se considère comme un des rangs de la vraie démocratie. Il est notre porteur personnel de l'histoire des relations franco-bashkir. Les bashkirs étaient de bons guerriers. Ils avaient toujours défendu la Russie. Je dirais que c'est l'un des peuples impériaux. Certes, on connaît différents moments de l'histoire, tels que le soulèvement des Bashkirs, mais dans notre cas, nous parlons des Bashkirs, qui se sont déjà intégrés à la Russie. Les Bashkirs avaient participé massivement à la guerre avec Napoléon. Ils ont équipé 28 régiments, dont neuf étaient entrés dans Paris en 1814. Combien de personnes y avait-il dans un régiment 500 personnes environ. Les historiens disent que les Bashkirs eux-mêmes ont voulu participer à cette guerre pour défendre leur pays. En peu de temps, ils forment les régiments à leurs frais. Ils partent chacun avec deux chevaux et un de rechange. À noter, ce qui est bien important, c'est que leurs armes sont archaïques. Ce sont des arcs et des flèches. Bien qu'ils ait des armes à feu, ils en disposent peu. Et tout ceci était dû au fait qu'auparavant, il se produisait des soulèvements des Bashkirs, à cause desquels la Russie n'avait pas beaucoup confiance en eux. Alors, c'est pour ce fait que le gouvernement avait ordonné de ne plus construire de forges mais de fabriquer des armes uniquement du Moyen Âge, pour que les Bashkirs ne soient pas si dangereux. Mais dans ce cas, la guerre a commencé de façon inattendue. Il serait difficile et long de les former à l'utilisation des armes modernes. Neuf régiments sont entrés dans Paris. Ils y ont vécu longtemps, les Parisiens s'approchaient d'eux, surtout les enfants, car c'était très intéressant de savoir qu'ils étaient ces étrangers. C'est-à-dire que non seulement les Bashkirs étaient curieux, mais aussi les Parisiens. Ces derniers n'avaient aucune rancune contre ces soldats russes. Ils comprenaient qu'ils avaient été obligés de se battre avec Napoléon. Les Bashkirs ont également emporté leurs vêtements nationaux avec eux pour les mettre au moment solennel. Par exemple, avant leur entrée dans Paris, les officiers russes s'étaient immédiatement mis en ordre, lavés, rasés, habillés, et puis sont venus en peuple civilisé. Ils savaient que l'Europe jugerait la Russie par eux. Il faut dire que les Français avaient un peu d'ironie sur les vêtements et les armes bashkir. Ce qui est bien amusant, c'est que les Français plaisantaient en disant que les bachkirs étaient venus pour augmenter le niveau de l'amour en France. soi disant, les bachkirs viennent de Sibérie. Et aussitôt qu'ils tirent à l'arc, tous tombent amoureux, comme ils étaient frappés par une flèche de cupidon. Les Français les ont appelés alors les amours du Nord. Les Français, influencés par la culture de l'Empire, ont comparé un soldat Bashkir à l'ancien dieu Cupidon. En 1980, le célèbre prosateur Bashkir Yanebay Hamatov a créé le roman Les Amours du Nord. Mais l'emploi de ce nom n'arrête pas à ce point. En Bashkortostan, il n'y a pas longtemps, on a déclenché la production du vodka qui s'appelle Les Amours du Nord. Autre temps, autre meurt. Alors, euh, les Bashkirs ne pas combattions en dehors du champ de bataille ils ont communiqué facilement avec la population locale. Dans toutes les guerres, il y a des propagandes. On montre toujours le côté affreux de l'ennemi. Regardez, ils arrivent, ils mangeront nos enfants. Ainsi, on a effrayé le peuple français avec les Bashkirs. Mais quand ces derniers sont arrivés, tout le monde a été surpris qu'ils soient très calmes. Les commandants en chef ont également travaillé sur la façon de se comporter. Les Français, nous ne les considérons pas comme des ennemis. C'était Napoléon qui avait déclenché cette guerre. Quand Alexandre Ier est entré dans Paris, les Parisiens se sont approchés de lui et ont plaisanté en lui disant... Pourquoi avez-vous marché si longtemps Nous vous attendions. Le peuple français était fatigué de Napoléon, avec ses guerres sans fin. Feroza Alayarova, chanteuse émérite de la République du Bashkortostan. Elle enregistre régulièrement des chansons en langue bashkir, ne cache pas son amour pour la France, se produit sur scène sous le pseudonyme Feroza Paris. Comment lui est-il venu à l'esprit Nous allons l'apprendre d'elle-même. Comment avez-vous commencé votre carrière Qui est à l'origine de votre amour pour la musique je chante sur scène depuis l'âge de trois ans. Je me souviens très bien du moment où mes parents m'avaient promis une grosse poupée, au cas où je chanterais dans un petit club rural. Évidemment, j'ai accepté leur proposition qui était tellement attirante. Et voilà, je me tiens sur scène qui m'a semblé grande. Et en même temps, je pense au moment où cette chanson se terminera. Qu'est-ce que la France pour vous C'est la ville de Paris dont j'ai une vision stéréotypée. Dans ma tête, comme dans les têtes de nombreuses personnes d'ici, j'ai l'image d'une ville d'amour et de romance. Mais en même temps, cette ville est une grande histoire pour moi. L'histoire de mes ancêtres, qui ont été impliqués dans la campagne de Russie. C'est pour cette raison que Paris et mon histoire aussi. Avez-vous pris ce pseudonyme Paris dès que vous avez commencé votre carrière non, pas tout de suite. Tout est parti du fait que le nom de mon grand-père était Paris. Mais à vrai dire, j'en avais toujours honte. Je voyais que les autres enfants avaient des grands-pères avec des prénoms Bashkir, qui étaient tout à fait habituels à l'oreille. Tandis que celui de mon papy me poussait toujours à me poser une seule question. Pourquoi son prénom est-il ainsi Il est décédé assez jeune, donc mes parents m'ont dit que dans la culture musulmane, il s'appelait Abdel. C'est encore plus chic. Oui, c'est ça. <rire> Abdel, ça vient de la culture musulmane, mais pourquoi Paris? Mes ancêtres avaient participé à la guerre avec Napoléon, donc un peu plus de 100 ans après la fin de cette guerre est né mon grand-père. À cette époque-là, ma famille a décidé de l'appeler Paris, afin de conserver le souvenir de leur exploit. Un jour avant le concours vocal international à UFA, qui a eu lieu en 1996, je me préparais à me produire comme Firuza à la Yarova. Mais mes assistants m'avaient dit que mon vrai nom de famille ne sonnait pas pour la scène. Ils m'avaient demandé si j'avais peut-être des proches qui ont des prénoms extraordinaires au but de me créer un pseudonyme. J'avais répondu « Eh bien, j'ai deux grands-pères, l'un s'appelle Abdullah et l'autre est Paris ». Ils avaient dit aussitôt « Ça y est, prenons ce pseudonyme ». Firuza Paris, ça sonne tellement bien. J'y ai résisté, mais ils m'ont convaincu. Et depuis 1996, je suis sur scène comme Firuza Paris. <fix> De quoi votre pseudonyme vous remplit-il? Paris, c'est un mot si fort, brillant. Au début, vous savez, j'ai éprouvé de la gêne, car il fallait vraiment correspondre à cette image, à ce pseudonyme. On m'a condamné dans les journaux. Il y avait un tel titre, Firuza, en étant chanteuse Bashkir, prend tout à coup un pseudonyme Paris, mais pourquoi pas Londres, ni Amsterdam? Il y avait tant de critiques, mais je me suis fermement dit que j'avais déjà tout décidé, donc j'allais avancer comme ça. voudriez vous créer une chanson en français Si la réponse est oui, quel mot contiendrait-elle Oh, oui, s'il y avait une telle possibilité, j'aimerais raconter l'histoire de mon papy Paris. À travers cette œuvre, apporter tout mon amour et tout mon respect à lui. Par quel genre de musique parleriez-vous à un Français du Bashkortostan Quelle musique reflète la culture du Bashkortostan kortostan à travers si la musique folk, bien sûr. Car qu à travers une telle, telle musique, nous pouvons raconter aux Français notre histoire à propos de Napoléon et des amours du Nord, comme les soldats français appelaient les Bashkir. Alors, si j'avais besoin de parler du Pachkortostan à travers une chanson, je chanterais une chanson folklorique qui relie les peuples. Et laquelle exactement Les Bashkir en ont beaucoup et ces chants transmettent toute l'histoire et toute la douleur de notre peuple. Lorsque les troupes Bashkir étaient en France, ils avaient chanté la célèbre chanson Bashkir, Lubizniki Lubizar. <médicte> <médicte> L'histoire de cette chanson dit que la cavalerie se serait approchée de Kutuzov. Il était le général en chef des armées de Russie sous le règne du tsar Alexandre Ier. et lui ont demandé « Est-ce que nous nous battons bien ?» Kutuzov a répondu « Mes chers, mes aimables, vous, vous battez bien, bravo !» On croit que c'est de là qu'est venue cette chanson. « Mes chers, mes aimables, bravo, bravo. !» Et, et si, si j'allais à Paris... De... Attendez, <rire> je dois rêver un peu. Si, si j'allais de... à Paris et monter de... à la tour de... Eiffel, quelle de... chanson de... je chanterais? Bon, je veux vous chanter la chanson préférée de ma grand-mère. Quand mon grand-père Paris est mort, elle l'a toujours chantée. C'est exactement celle-ci que je chanterai en France. Muratka. <laughs>